Shalom adorateur, adoratrice Je... Shalom, shalom, shalom Alléluia, gloire à Dieu Gloire à Dieu Alléluia Je voudrais bénir le Seigneur Pour cette journée qu'il a faite Une journée de de joie, une journée d'allégresse pour chacun de nous. Je voudrais, en ce soir, bénir le Seigneur pour la vie de chacune d'entre nous, de chacun d'entre les adorateurs, de tous les adorateurs d'ailleurs. Je bénis Dieu pour sa fidélité dans nos vies. Il est bon et doux pour des frères et sœurs de demeurer ensemble. C'est là que l'Éternel fait descendre la bénédiction. Il fait descendre la bénédiction, non seulement la bénédiction, mais elle est en abondance, déclare la parole de Dieu. Ce soir, nous allons bénir l'Éternel Dieu, notre Père céleste, à chacun de ses enfants que nous sommes. Il a donné un nom précis, il a donné un nom précis. Il a donné un nom précis. Il y a la chouchou, il y a la royale, il y a la faveur. En tout cas, chacun des enfants de Dieu que nous sommes, notre Père nous a donné un nom. Il y a bébé gâté et tout ça. Je voudrais donc saluer chacune d'entre vous et chacun d'entre vous. Merci de vous être connectés. Ce n'est pas pour moi que vous êtes là, mais c'est parce que vous avez réunion avec Dieu Tout-Puissant. Celui-là même qui a la clé des, déblo des déblocages. Celui-là qui a la clé du succès. Celui-là qui a la clé du mariage. Jéhovah Sabaoth, lui qui combat pour nous. Jéhovah Nissi, Jéhovah nous, Jéhovah Rafa. Oui, c'est à sa rencontre que vous êtes venus ce soir. Et ma prière est que vos attentes soient satisfaites au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Soyez bénis, soyez bénis. Je suis contente une fois de plus de vous retrouver au travers de l'Internet. Soyez bénis. Alléluia. Alléluia, gloire à Dieu, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur de là où nous sommes, de notre position Acclamons le Seigneur, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, Jésus-Christ de Nazareth, celui qui vit et règne, celui qui est assis à la droite de Dieu le Père. Acclamons le Seigneur ce soir, adorateur, adoratrice, acclamons le Seigneur ce soir, de ta position, de là où tu te trouves, acclame le Seigneur ce soir. Acclame-le ce soir. Acclame Jéhovah Nissi ce soir. Acclame Jéhovah Sabaoth ce soir. Acclame l'étoile brillante du matin. Acclame Jéhovah Jiré, celui qui pouvait à nos besoins. Acclame-le. Acclame le lion de la tribu de Judas, celui qui combat pour nous. Alléluia. Alléluia. Gloire, gloire, gloire, gloire, gloire. Acclame le ressuscité ce soir. Bien-aimés, adorateurs, adoratrices, dans l'acclamation se trouve la délivrance. Dans l'acclamation se trouve dans, les, dans la, la délivrance. Dans l'acclamation se trouve... oh ton mariage. Dans l'acclamation se trouve ton élévation. Dans l'acclamation, je n'ai pas dit d'acclamer eh, eh, eh, Koulibaly Mariam. Je n'ai pas dit d'acclamer la chouchou de l'éternel. Je n'ai pas dit d'acclamer la royale. Je n'ai pas dit d'acclamer bébé gâté. Je dis d'acclamer celui-là même qui a vaincu la mort. Celui-là qui est descendu aux enfers et qui est sorti avec la clé de notre santé, avec la clé du mariage, avec la clé de l'élévation, avec la clé du repositionnement, avec la clé oh, du succès, avec la clé de l'intelligence. Oh, acclamons-le ce soir. Acclamons-le ce soir. On peut faire mieux que ça. Acclamons Jésus-Christ de Nazareth. Acclamons Jésus-Christ de Nazareth. Acclamons Jésus-Christ de Nazareth. Acclamons Jésus-Christ de Nazareth. « Ô oh Saint-Esprit, je bénis Dieu pour ta présence ce soir. Ce n'est pas comme ce que j'avais prévu, mais je ne sais pas, je me laisse conduire. Acclamons Jésus-Christ de Nazareth. Dans ton acclamation adorateur, dans ton acclamation adoratrice, se trouve ta libération. Dans ton acclamation de ce soir, se trouve ta libération. » Dans l'acclamation de ce soir, se trouve ta guérison. Dans l'acclamation de ce soir, se trouve oh, la signature d'un chef que tu attends. Dans ton acclamation de ce soir, se trouve oh, le, le projet que tu as donné depuis. Oui, ce projet sera agréé par ton acclamation ce soir. Acclame Jéhovah. Acclame Jéhovah, tu peux faire mieux que ça Ce n'est pas Koulibaly Mariam que je demande d'acclamer Je dis d'acclamer celui-là qui a tout pouvoir Celui-là qui a vaincu le diable Celui-là qui a dépouillé les dominations, les autorités C'est lui que je te demande d'acclamer ce soir Acclame Jésus-Christ de Nazareth Acclame le roi des rois Oh, shaka raba shi kete baba. baba yondo rebo shi Oh, hallelujah Rekata Loroke shekeré, oh Seigneur, Saint-Esprit, plait, où veux-tu partir avec nous ce soir? Roke intereboshi rakasa keréboro kontiri barabba, liréke shekeréboro shende barabba, yéke te koriba, acclame l'Éternel ce soir, acclame l'Éternel ce soir. Acclame l'éternel en ce moment précis. Acclame l'éternel en ce moment précis. Acclame l'éternel en ce moment précis. Ne te retiens pas. Ne te retiens pas. Ne te retiens pas. Je vais arrêter, mais il demande de continuer. Acclame-le. Acclame-le. C'est une forme d'adoration. Acclame-le ce soir. Acclame-le ce soir. Tu peux battre des mains plus fort que ça. Acclame, acclame, continue de le faire, continue de le faire, adorateur, adoratrice, acclame ton Dieu ce soir, acclame ton Dieu ce soir, acclame ton Dieu, je ne te demande pas d'acclamer un être qui, vivant comme toi et moi qui ne peut rien faire pour toi, je te demande d'acclamer celui-là qui est assis sur son trône, celui-là qui est assis à la droite du Père et qui intercède pour toi. Qui intercède pour moi, qui intercède pour nos enfants. C'est de lui qu'il s'agit. Acclame-le ce soir. Acclame-le ce soir. Acclame-le ce soir. Acclame-le ce soir. Acclame-le ce soir. Acclame-le ce soir. Acclame-le ce, Acclame ce soir. Je dis dans l'acclamation se trouve ta délivrance. Dans ton acclamation se trouve oh, ta liberté. Dans ton acclamation, se trouve oh, la signature de ton chèque, ce chèque que tu attends depuis longtemps, ce projet qui devait être approuvé par ton patron. J'ai dit, dans ton, par ton acclamation, tu reçois, tu reçois dans ton acclamation, par ton acclamation, oh ce soir, tu es libre, tu es libre, tu es libre. Ce que tu attendais depuis longtemps, ce que tu attendais depuis longtemps, tu le reçois au travers de ton acclamation. Au travers de ton acclamation, tu le reçois, tu le reçois, tu le reçois, tu le reçois, tu le reçois, tu le reçois. Tu as demandé une bourse pour un de tes enfants. J'ai dit, au travers de ton acclamation, tu le reçois ce soir, tu le reçois, tu le reçois, tu le reçois, tu le reçois, tu le reçois. Par ton acclamation, par ton acclamation, il te fait grâce par ton acclamation. Il te fait grâce par ton acclamation. Il te fait grâce par ton acclamation. Il te fait grâce. Oui, ton Père te fait grâce ce soir par ton acclamation. Continue, continue, continue, continue, continue, continue d'acclamer ton Dieu ce soir. Continue d'acclamer ton Dieu ce soir. Continue de l'acclamer. Continue de l'acclamer. Continue de l'acclamer. Continue de l'acclamer. Continue de l'acclamer. Continue d'acclamer ton Dieu ce soir. Continue d'acclamer ton Dieu ce soir. Aussi longtemps qu'il a fait de moi une prophétesse, je me laisse conduire par lui. Je me laisse conduire par lui. Je me laisse conduire par lui. Je dis de continuer d'acclamer ton Dieu. Continue d'acclamer ton Dieu. Continue d'acclamer ton Dieu. Oh Saint-Esprit, nous... <coughs> Excusez-moi. Saint-Esprit, je me laisse conduire par toi ce soir. Continue d'acclamer ton Dieu. Je dis, les marchés que tu as perdus, pendant que tu acclames l'éternel, tu reçois tes marchés là. Tes marchés, te, on t'appelle pour eh, signer encore le contrat. On reprend avec toi. Continue d'acclamer ton Dieu. Continue de l'acclamer. Je dis, je parle à une adoratrice ce soir. Je dis, les marchés qui t'avaient été volés, tu les retrouves ce soir au travers de ton acclamation. Tu avais signé des marchés. Oui. Et puis, un coup, ces marchés-là, on te les a enlevés. Je dis au travers de ton acclamation ce soir, tu reçois, tu reçois, tu reprends ces marchés. Tu reprends le contrôle de ces marchés. Tu reprends le contrôle de ces marchés. Au nom de Jésus. Oh ta santé! Oui, au travers de ton acclamation, tu reçois ta santé, tu reçois ta santé, tu reçois ta santé, tu reçois ta santé, ta guérison. Oui, ta guérison, ta guérison au travers de ton acclamation, au travers de ton acclamation, ta guérison est manifeste, ta guérison est manifeste, ta guérison est manifeste, ta guérison est manifeste, ta guérison est manifeste, ta guérison est manifeste. Ta guérison est manifeste. au travers de ton acclamation. Au travers de ton acclamation, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Regarde, au travers de ton acclamation, il va chercher ce qui te manquait. Il va chercher la pièce du puzzle qui manquait à ta vie. Par ton acclamation, Jésus-Christ va te chercher la pièce du puzzle qui manquait. Par ton acclamation, au chabra yengedegoribasekerebochita, loraketekoribashita, robo sekerebo sanderebe, au Saint-Esprit. Saint-Esprit, Saint-Esprit, tu dis, demande d'acclamer. Nous acclamons. Toi seul sais pourquoi tu demandes d'acclamer. Toi seul sais pourquoi tu demandes d'acclamer. Nous acclamons celui-là qui est au-dessus de tout. Celui-là qui a tout pouvoir dans les cieux, sur la terre. C'est que nous acclamons. On continue d'acclamer. On continue d'acclamer. On continue d'acclamer. On continue d'acclamer. Oh, adorateur, adoratrice. Ce geste peut paraître banal mais sur le plan spirituel il est chargé de sens il est chargé de sens il est chargé de puissance il est chargé de puissance il est chargé de puissance les murs au travers de ton acclamation s'écroulent les montagnes se déplacent au travers de ton acclamation les montagnes qui se dressaient devant toi se déplacent au travers de ton acclamation je dis je ne sais même pas pourquoi le Saint-Esprit demande d'acclamer. Le Saint-Esprit demande d'acclamer. Nous acclamons. Nous acclamons. Qui sommes-nous pour ne pas obéir à ta voix, Saint-Esprit? Nous continuons d'acclamer. Nous continuons d'acclamer. Même si tu veux que nous continuions d'acclamer jusqu'à 22 heures, nous, nous allons continuer à le faire. Tu es souverain. Tu es souverain. Tu es souverain. Nous t'acclamons. Nous t'acclamons, nous acclamons Seigneur, selon ta volonté, selon ta volonté, selon ta volonté, selon ta volonté. Nous continuons d'acclamer. Je dis, quelqu'un reçoit quelque chose au travers de cette acclamation, c'est parce que nous n'avons nous pas, euh, nous ne témoignons pas hein, de ce que le Seigneur fait à travers cette plateforme. Nous ne témoignons pas. Mais je pense que nous aurons un moment Pour pouvoir témoigner Oh Seigneur, nous continuons d'acclamer De plus belle Nous continuons d'acclamer de plus belle Nous continuons d'acclamer de plus belle Nous continuons d'acclamer de plus belle Chez kerebosi yabakanto Chez kerebosi yabakanto Chez kerebosi yabakanto Chez kereko Prekete raba Chez sinta Oh re keteke yabasinto Riba bababa Luz kindari rabababa Ose brayer que te co Ose brayer que te Oh Ose brayer que te co Shiraka sente Rebrayer que te co ribayer que te chita Roba sekere Robo Si brayer que Si brayer que Si brayer que Oh Saint Esprit Qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qui se passe Au travers des acclamations des adorateurs, des adoratrices, les chaînes tombent, les chaînes tombent, Oh, le blocage tombe, le blocage tombe, le blocage tombe, le blocage tombe, le blocage tombe, le blocage tombe, le blocage tombe. les projets sont ressuscités, les projets sortent des tiroirs, les projets sortent des tiroirs, les projets sortent des tiroirs. Les projets sont des tiroirs. Les projets sont des tiroirs. Les projets sont des tiroirs. Les signatures se font. Les signatures sont apposées. Les signatures sont apposées. Les cachets sont apposés. Les cachets sont apposés. Les cachets sont apposés. Les signatures se font. Les signatures se font. Les signatures se font. Les signatures se font. Oh, les projets sont agréés. Les projets sont agréés par ceux qui doivent agréer. Les projets sont agréés par ceux qui doivent agréer. Oui Seigneur, les promotions, les propositions de promotion qui ont été faites et qui ont été mises dans les tiroirs, sortent de ces tiroirs et sont signées. Sont signées les propositions oh, d'élévation de tes enfants Seigneur. Les propositions, les chefs oh, hiérarchiques ont en fait des propositions pour dire que la eh, lumière du Christ doit être promue. Maman Dédit doit être promue. Et la chouchou de l'éternel également. Oh, Sophie Kofi doit être promue. Corinne doit avoir sa promotion. Oui, Seigneur, tous ceux qui doivent signer ces projets. oh Seigneur, il est signe au travers des acclamations. Au travers des acclamations ce soir. Au travers des acclamations ce soir. Oh, Katine Gessa, je dis, tes projets, tu reçois oh ce que tu attendais. Moi, je ne sais pas. Mais Jésus-Christ sait, il dit d'acclamer. Il dit d'acclamer. Il dit d'acclamer. C'est notre victoire nous acclamons. C'est notre victoire nous acclamons. C'est notre victoire nous acclamons. C'est la santé, la guérison que nous acclamons. Oh, rabraye que te Rokotaka bababa. Oh, Seigneur Dieu, Quelle onction. Rekataka bababa. Rubaye que Oh, la présence de Dieu manifeste dans cette chambre où je suis, je vous assure, je suis trempé de sueur. la présence de Dieu, de mon Dieu manifeste pour vous faire du bien, adorateur, adoratrice, adorateur, adoratrice, je dis, vous recevez ce que vous attendiez depuis longtemps, de la part de votre Père Céleste, vous le recevez ce soir, vous le recevez à l'instant, vous, vous, vous le recevez, vous le recevez, vous le recevez, vous le recevez, il manifeste sa fidélité, il manifeste sa toute-puissance au travers de ses acclamations, au travers de ses acclamations, au travers de ses acclamations. Si des murs ont pu s'écrouler, à travers de tout, oh Dieu tout-puissant, combien à plus forte de raison des acclamations pour sa gloire, il dit d'acclamer ce soir, il dit d'acclamer ce soir, la royale, il dit d'acclamer ce soir, la royale, oh, rien ne t'empêche d'être nommé proviseur. Rien ne t'empêche d'être nommé proviseur. Rien ne t'empêche d'être nommé proviseur. Pas tes acclamations. Pas tes acclamations. Pas tes acclamations. La royale. Oh, prends la royauté. Prends le poste de proviseur. Prends le poste de proviseur ce soir. Prends le poste de proviseur. Prends le poste de proviseur. Je dis ainsi par l'éternel. Prends le poste de proviseur. Prends le poste de proviseur je dis? aujourd'hui, marquez cette date, marquez cette date, aujourd'hui, 29 juin, 29 juin 2021, à 21 h je dis, les propositions d'élévation, de promotion, sont signées, sont signées, sont signées, les décrets sont pris par l'éternel, pas par un homme, par l'éternel. Les, les cachets sont apposés. Les cachets sont apposés. Les cachets sont apposés. Les cachets sont apposés. Les cachets sont apposés sur vos différents dossiers. Les cachets sont apposés sur vos, sur vos différents euh, euh, dossiers. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. C'est lui qui a le meilleur cachet. Il appose. Il entérine. Il entérine vos nominations. Il entérine vos nominations. Il entérine vos repositionnements. Il entérine vos repositionnements dans le ministère. Dans le ministère. Dans le ministère. Dans le ministère. Angelina de Domoreau. Allez, prends. Allez, prends. Allez, prends. Prends ta, prends ta place. Prends ta place. Prends ta place. Prends ta place. Oui. Oui. Oui, ce marché que tu as en tant que servant de Dieu. Tu peux faire aussi des affaires. Tu peux faire également des affaires. Tu peux faire également des affaires. Claire tu peux faire également euh... des affaires. Allez. Allez, je dis, le cachet est apposé. Le cachet de l'éternel est apposé. Le cachet de l'éternel est apposé. Au travers de vos acclamations. Au travers de vos acclamations. Au travers de vos acclamations. Au travers de vos acclamations. et, je dis prenez ce soir. Prenez ce soir. Prenez ce soir. Prenez ce soir. Prenez ce soir. Prenez ce soir, prenez ce soir, prenez ce soir, Ce n'est pas ça ne dépend pas de moi, ça dépend de l'éternel qui vous a choisi, qui vous a appelé, qui vous a choisi, qui vous connaissait depuis le sein de vos mamans, depuis le sein maternel, il vous connaissait, il vous a choisi, il vous a prédestiné, c'est de lui qu'il s'agit, je ne peux rien faire, je ne peux rien faire, je ne peux rien faire, je dis Coco, Coco Maurice, allez, prends Allez, prends, allez prends, allez, prends ce mariage. Allez, prends ce mariage. Allez, prends ce mariage. Allez, prends ce mariage. Allez, prends ce mariage. Allez, prends ce mariage. Oh, Sophie Kofi. Sophie Kofi. Sophie Kofi. Qu'est-ce que tu as demandé? Qu'est-ce que tu as demandé? Je dis, tu le reçois. Tu le reçois au travers de tes acclamations. Tu le reçois au travers de tes acclamations. Tu le reçois au travers de tes acclamations. Tu le reçois. Tu le reçois, tu le reçois, tu le reçois. Reye les le yé kete, yé yé Oh, matons la doucette, matons la doucette. Je dis, prends cette promotion, prends cette promotion, prends cette élévation. Je dis, prends cette élévation. Tu es élevé, tu es élevé, tu es élevé à un poste plus grand que celui-là. Un pasteur plus grand que celui-là. Un pasteur plus grand que celui-là. Pas un pasteur plus grand que celui-là. Il ne s'agit pas de moi. Ce n'est pas moi qui décide. C'est ton Dieu. C'est ton Père. C'est ton Papa. Il décide ce soir. Il décide. Il décide. Il décide au travers des acclamations. Alléluia. Alléluia. Alléluia. Alléluia. Alléluia. Alléluia, re que te quere Re que te quere Re que te quere Re que te quere Re que te quere Re que te quere Re que te quere Oh, il y est Oh, Il y est Félicienne Pendant combien de temps tu vas dormir Avec les dons que j'ai mis en toi Avec les dons que j'ai mis en toi Prépare-toi Prépare-toi à ma rencontre Prépare-toi Prépare-toi Prépare Prépare-toi, prépare-toi à exercer, prépare-toi à exercer, prépare-toi à exercer, prépare-toi à exercer. Je dis, c'est ta libération au travers de ton acclamation ce soir. C'est ta libération. Il y a rien, Félicien, à ta part. Il s'agit de toi, mon enfant. Il s'agit de toi, mon enfant. Il s'agit de toi, mon enfant. Il s'agit de toi, mon enfant. Il s'agit de toi. Il s'agit de toi. Il s'agit de toi. Il s'agit de toi. Il j'ai besoin de ta consécration. J'ai besoin de ta consécration. J'ai besoin de ta consécration. Yo que te queré. Yo que te queré. Yo que te queré. Yo que te queré. Je vous connais toutes, Je vous connais tous mes enfants sur la plateforme. Rabaye que te queré. Rabaye que te Rabaye que te Rabaye que te Rabaye que te queré. Rabaye que te queré. Rabaye que te coriba chakara Rouyo, koto ma sen terebo reboshira kasaka. Robayé que te corriama che te rebossilla. Rie ke te kerebochantarababa yo se kerebo. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Elohim. Merci pour ta bonté. Merci pour ta bonté. Merci pour ta bonté. Merci pour ta bonté, Seigneur. Merci pour ta bonté, notre roi. Merci pour ta bonté, notre Dieu. Gloire à toi, Papa Yahvé. Gloire à toi Papa, tu es souverain, tu fais ce que tu veux, quand tu veux, car nos voix ne sont pas tes voix, nos plans ne sont pas tes plans. Oh Seigneur, merci pour ta bénédiction, merci pour ta bénédiction, merci pour la bénédiction de tes enfants. Gloire à toi Éternel Père Tout-Puissant, gloire à toi Jésus-Christ de Nazareth, toi notre bienfaiteur, toi notre bienfaiteur, gloire à toi, gloire à toi Seigneur. Alléluia, Alléluia, Alléluia, Alléluia. Nous bénissons ton nom. Nous t'élevons en dignité. Majesté à toi, majesté à toi, élévation à toi, Seigneur, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Je sais que mon Dieu va m'ouvrir. Plusieurs portes. Je sais que mon Dieu va m'ouvrir plusieurs portes. Oui, il va ouvrir plusieurs portes. Si je vis bien, si nous vivons bien, si tu vis bien, si tu te détournes de tes mauvaises voies, tu te détournes de ton péché. Notre Dieu va t'ouvrir. Ce n'est pas une porte, plusieurs portes. Je sais que mon Dieu va t'ouvrir plusieurs portes. Si tu te détournes de tes péchés, oh yes, je sais que mon Dieu va t'ouvrir plusieurs portes. Je sais que mon Dieu va m'ouvrir plusieurs portes. Si moi je vis bien et que je me détourne de mes péchés, oh! Je sais que mon Dieu va m'ouvrir. Je sais que mon Dieu oh, va m'ouvrir plusieurs portes. Alléluia. Oui, je sais que notre Dieu va nous ouvrir plusieurs portes. Bien-aimés adorateurs, adoratrices, ce soir, le Seigneur a mis à mon cœur de partager avec vous, le thème, la foi, oui, la foi, sans laquelle il nous est impossible d'être agréable à l'éternel. Je vais donner quelques versets et puis on va euh, entrer dans le vif du sujet. Nous avons le livre de Romains 10, verset 17. Romains 10, verset 17. Je les donne maintenant parce qu'après, dans la prière, c'est possible que ça m'échappe. Romains 10, verset 17. Ce verset nous dit, Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Romains 10, 17. Nous avons également 2 Corinthiens 5, verset 7, qui dit ceci, « Quand nous marchons par la foi et non par la vue. » Hébreux 11. hébreu 11, 1 dit, « Oh, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère une démonstration de celle qu'on ne voit pas. Ce verset-là, tous les chrétiens le connaissent. Hébreu 11, verset 1. Or, oh, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Nous avons également le livre de 1 Jean 5, 1 Jean 5 verset 4.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 j'ai trouvé quelques définitions. On nous dit que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Il y a une autre, ça c'est la définition biblique. Et une autre définition dit, la foi, c'est le fait d'avoir confiance en quelqu'un ou quelque chose pour nous les chrétiens nous avons confiance en Dieu nous croyons on ne l'a jamais vu on n'a jamais vu Jésus mais nous croyons qu'il existe c'est par le moyen de la foi que nous croyons, euh, nous avons accepté le Seigneur sans l'avoir vu par contre, dans le monde, les gens disent qu'eux, ils veulent voir d'abord avant de croire, parce qu'eux, ils marchent selon la vue. Nous, en tant que chrétiens, nous marchons par la foi. C'est tout le contraire. Nous, nous avons également aussi, on nous dit également que la foi est une adhésion ferme et entière. De l'esprit, une adhésion ferme et entière de l'esprit à quelque chose. Oui, ceux qui ne croient pas en Jésus Christ comme nous, eux, ils, ils croient fermement en quelque chose. Ils peuvent croire que quelque chose peut être une forêt, une pierre, un objet. Ce qui n'est pas nous notre cas. On nous dit également que notre foi, notre croyance est assurée à la vérité. Oui, nous croyons en Jésus-Christ de Nazareth. On ne connaît pas sa couleur. Il est grand, il est noir, on ne sait pas. Nous savons une seule chose au travers de notre foi, que notre rédempteur est vivant. Notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ est sorti victorieux du tombeau. Nous sommes persuadés. Avoir la foi également, c'est être persuadé que les choses qu'on ne voit pas existent vraiment. Nous croyons sans avoir vu. Croyons fermement. La foi. C'est la base de notre relation avec Dieu. Nous croyons en Dieu par la foi. C'est la base même de notre chrétiennité. Nous sommes tellement persuadés de, de euh, l'existence de, de notre Seigneur que nous n'avons même pas besoin de nous inquiéter. Peu importe le temps que ça mettra, mais l'éternel, dit de ne pas nous inquiéter. Ça va arriver. Ça va finir par arriver. C'est qu'il a décidé pour chacun d'entre nous. On ne doit pas être un chrétien, avoir la foi comme un thermostat. Mmh. Derrière nos réfrigérateurs, tu entends que boum, boum, ça s'arrête. Après, ça reprend. Non. Ce n'est pas le comportement d'un enfant de Dieu. Ou bien, la foi, on, quand on est content, quand tout va bien dans notre vie, oh, on est, il y a la joie partout, tout autour de nous, on est content, on manifeste. Dès qu'il y a une petite épreuve nette, c'est fini. Notre foi s'envole. Non, enfant de Dieu, nous devons tenir ferme dans les bons comme dans les mauvais moments. Alléluia. La foi... On peut imaginer des choses, comment on appelle, ça nous permet d'avoir la connexion. Mais la foi est plus que tout ça. La foi nous permet de nous connecter. La foi nous connecte à Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Alléluia. Je voudrais par exemple prendre euh, cet exemple qui me concerne. Sans être mariée. J'étais en train de méditer. Et puis, je suis tombée sur le livre de Jacques. Qui dit que la foi, sans les œuvres, est vaine. Elle est morte dans certaines versions. Dans d'autres, on dit, elle est vaine. Et quand j'ai demandé, qu'est-ce que ça voulait dire? Quand on m'a expliqué, j'ai dit, ah, d'accord. Je me suis levée. J'ai commencé à acheter mes affaires. J'ai déjà choisi la couleur de mon mariage. Alléluia! j'ai choisi la couleur de mon mariage rouge et puis or je dis je suis fille de jésus-christ de nazareth le rouge c'est la couleur du sang du christ et puis l'or la couleur or c'est la couleur de la c'est la royauté l'or est, est, est, est, est jaune donc j'ai choisi ces deux couleurs j'ai commencé à